Et ça fait, à bon tour, avec Abdi, avec Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu, qui ça fait L'île là pour la corriger, pour la façonner, pour la raffiner. C'est ça qu'on pu mettre au marché dans la consécration, oui. La parole de Dieu a montré, mais ça n'est pas bon en vie. On va prendre une grande dimension de révélation que nous recevons dans la parole de Dieu. On peut pas <laughs> qu'on de l'eau dans les yeux. Ces paroles-là aide aidé à me conformer, parce que c'est constitution de non. Bon, si je ne la Bible, quand je révélation, Si je suis pas dans le logos, je ne peux pas trouver le Rema Dernièrement, je pense avec l'histoire ça. Je suis chez Gon période, Gon Bien-aimé, je suis toujours communiquer avec lui. Et puis, pendant ma palavelle, dans la communication, je me sens dit que c'est un frère qui lit la Bible de jeunesse à Apocalypse chaque année. Ça a été plusieurs années passées. Et puis, là, c'est moi-même beaucoup, même l'île de Genèse Apocalypse. Et puis, là, ça me sente, me sente, me sente, un gueule qui prime. Je dit, ah, dans allait en d'un, parler. Je me On dit, oh. pour bien aimer à briller la Bible de Genèse Apocalypse chaque année, elle fait plusieurs fois, même beaucoup l'île, comme finir le prendre des cieux. On commence à lire. Je commence à lire pour me vivre dans, sortir un Jeunesse Apocalypse. Et je commence à faire tout, je vais répéter. Donc, je prends ça exemple pour me dire que nous gagnons, il faut que nous avons un engouement pour nous lire la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas mener une vie de consécration sans la parole. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas dans la consécration sans la parole. La parole de Dieu, elle doit à la base c'est lui -ce qui doit faire autorité. La parole de Dieu. Et pendant que je dis la parole, je vais de révélation. Et je vais bien aimé. Frère, si nous sommes dans le Seigneur. Quand vous arrivez dans la vie, c'est -ce une révélation que tu jouez là quand révélation, joue-le là avec Dieu, regardez. Même si, même si tout le monde a couru y aller, ou même obligé rester là, nous jouons nos révélations. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Qu'on révélation fait une joue même si on pile ça ta a dans le monde, il a pour râler. Ou à camper, ou à distance, on a rivié. Je Mais fort dans la parole, ou a pour jouer de révélation. Et il y a la parole incarnée. La parole incarnée qui est Jésus-Christ. Sin le psaume 119, verset 11, verset 5, qui parle de la parole. Et le psaume 119, il y aurait un hymne à la parole. C'est un psaume en pile mon peur. Et en pile, il faut aller en prédicateur, prêcher langue. il y a son psaume 119. Vous entendre ça? Il dit a ça son 119, Parce que la langue. Mais son somme qui est tellement riche, sous comment c'est l'île, on prend plaisir là-dedans. Son somme qui goût, son somme non délicieux, le somme 119. Il y a de boules qui en dans le somme ça. C'est pas extraordinaire. Et deux versets à là pour c'est le verset qui est plus connu dans le Verset 11, verset 105 là. C'est deux versets qui est plus connus. dans le Mais toute les richesses richesse, bon, toute Bible a ses richesses, quand on parle de sommeil 119 là, on me dit ça, sont richesse extraordinaire. Jean chapitre 1 verset 1er, parlez-nous de la parole incarnée. Au commencement était la parole, la parole. Et demeure. avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans le verset 13, nous même Jean 1er, nous lit pour nous. Ça, c'est la parole incarnée.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 On nous dit la parole. La prière, souvent, est définie comme la respiration de l'âme. C'est une définition très courante que vous avez à la prière. La respiration de l'âme. Qui ça capable avant là si vous avez bouché le nez, vous bouché le ou Vous avez tout fait, vous avez Vous avez Pour qui parce qu'on va respirer. Est-ce que vous obligez de dire sur la prière encore? Quand on voit ça que passe à un pas prier? Est-ce que vous ça qui passe à un chrétien que vous prier? L'église m'a bon dit avant, oui. Ça passe en Christ qui ne peut pas prier. Son chrétien qui asphyxié spirituellement. L'asphyxie c'est la mort provoquée par manque d'air. Un chrétien qui pas prier, c'est un chrétien qui asphyxié spirituellement. Si la prière c'est la respiration de l'âme. Et de vous pas respirer, vous mourir. Donc un chrétien qui pas prier, c'est un chrétien qui mourit. Si pas n'y a pas vie sans la respiration, il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. C'est l'Église -ce qui vous ça? Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Et nous avons regardé dans cette vidéo, il y a des chercheurs qui montrent que y a des gens qui sont malades, que des médecins. Soit à soumettre li à un traitement, mon sa guéri vite si la montrer la a prié. Et chercheur, vous montré que a prié, on de on a de neurones dans le cerveau qui qui en mouvement, qui active, est activé, c'est un et puis bon scientifique. Pour montrer que même du point de vue physique, la prière a gagné efficacité. <laughs> Yon y a un monde qui pas prier, un chrétien qui pas prier, c'est un c'est un mort. Peut-être que m'damande demander chaque qui l'a prié. Gain monde depuis yon gen problème Yon yo dans la prière. De yi bagay yo pas marcher pour yon yo dans la prière. Yon y a frappé. Mais depuis puis que dès puis qu'il a depuis que vous avez fait tout ça, vous avez marché. pas rien la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. Chaque qui a respiré. Chaque qui a nous respiré. Nous respirons en permanence. Ça fait apporter pour dire prier. prier sans cesse. Si la, si, la prière, si la prière, si la respiration de l'âme, je respire sans cesse. Donc ma prière sans cesse. Est-ce que ça veut dire prier sans cesse Ma marcher dans la rue à deux yeux et puis une machine une moto. Oh Seigneur Jésus, merci pour grâce. Oh alléluia alléluia. C'est -ce ça que prier sans cesse Eh bien, là on dans la rue à deux yeux fermés, deux mains en l'air, on doit prier sans cesse. La Bible a dit on marche une pauvre. On a dit que la Bible a menti. Parce que la Bible a dit que je priais sans cesse. Je suis toujours à dire que chaque fois que je priais, je priais. Ah, Matthieu chapitre 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5.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 le rendra. Dans verset 5, là il commence à dit lorsque vous priez. Dans verset 6, là il dit, mais quand tu pries, et dans verset 7, là il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qui remarque-nous fait? Dans le verset 5, il dit Lorsque vous priez. Dans le verset 6, là, il dit Mais quand tu pries. Dans le verset 7, là, il dit En priant. Qui remarque-nous fait? Pas de côté dans le verset où il dit Mais si tu pries. <rire> Parce que tu dit son impératif. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, il <rire> n'y a pas de si. Ça veut dire quoi? La prière n'est pas une option pour le chrétien. La prière n'est pas une option, mais c'est une obligation. La prière n'est pas une option. Ça veut dire c'est pas choisi, je choisir, me faire ou bien pas faire. Même obligé. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, Ok, il dit, entre dans ta chambre, etc. Ferme ta porte. Ça sont l'autre enseignement. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Est-ce que ça t'a veut dire que les mains sont dans la chambre, ça va me Et pas ça, verset, elle dit. Très bien. Je ferme la porte de mon cœur. Prière, pas une option pour les chrétiens. Je le répète, c'est une obligation que l'il est. Et tout à l'heure si vous ne pas prier, on mourir, parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. On lit Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'était passé? Le ciel s'ouvrit. Dans la prier, ciel là l'ouvre. Lorsque nous prions, nous ouvris ciel là. Et un homme de Dieu qui prie, Fonctionne sous un ciel ouvert. Quand on prie, on fonctionne sous un ciel ouvert. C'est quoi, Prenne, ça, ça veut dire? Fonctionner sous un ciel ouvert. une relation étroite entre le ciel et la terre gon va et vient qu'a fait entre le ciel et la terre l'homme a prié même Jean Jacob te à échelle là a m'a prié c'est dans dimension qu'on a une relation entre le ciel et la terre L'Église prie. Prie. Mais exhortez nous prier, Priez. Parce que la prière ouvre, le ouvre les cieux. voulez fonctionner sous un ciel ouvert. Et il y a des hommes de Dieu qui disent tellement qu'on a prié, je ne veux qu'on fait quoi Évangéliste, il y a l'heure qu'on parlait de prière, changé bon. Il y fait des prières, on a fait sous prières, ça, ou Lorsque j'ai mis sous le bord ça a fatigué ou viré sous l'autre bras. Quelle dimension de monde qu'on voulait pour bon Dieu? Dans quelle dimension voulait bon Dieu joindre nous? Dans quelle dimension voulait bon Dieu utiliser? Vous? Dans quelle dimension vous voulez un instrument puissant entre les mains de Dieu? Accepter de payer le prix en menant une vie dans la consécration. Je pas de mon il n'y a là, aucun problème. Il n'y a pas de il pas de payer. Il de Si c'est une vie de prière, il mener, reconstituer la vie de prière. Ou pas de prière, il n'y pas bien. Alors, alors, quand on est mieux qu'on on, a, on la prière de côté Oh non. On lit Colossiens 4, verset 2. Persévérer dans la prière. veuillez y avec action de grâce. Ouais, on dit persévérer. Persévérer dans la prière. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, là, il dit prier sans cesse. Et si nous regardons dans Luc chapitre 5, verset 15, 16, nous avons côté Christ. Jésus lui-même, c'est un modèle. Luc 5. Verset 15, 16. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. dit Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pendant que les a venaient en foule pour guéri. qui sait, Jésus-Christ fait lui-même Il retire. L'al-nain des prier. lal prier, L'al-nain des airs, lal prier. Pour mener en vie dans la consécration, il faut accepter pour payer prière. Il faut sacrifier. Sacrifier tête ou sacrifier intérêt ou. Goncerre serviteur d'Aptander, qui dit chaque matin quand qu'on levait pour la prier, on ne va le montrer dans la dimension de sacrifice. Il dit, le levé dans le matin, des fois la prier, dormir, prendre. Il rentre dans la douche, il ouvre le robinet, et il tombe sur lui, la <laughs> il prie. Pendant que le tombe sur lui, il va dormir pas qu'après. Ah, Vous trouvez ça rigolo. Mais son dimension de sacrifice. obligation chaque matin, vous l et vous le elle a fait, une douche, chaque matin pour elle de ouvert, a prier. elle la elle prière. a la prière. La prière. John Wesley défend déclaration. John Wesley dit, il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Est-ce que vous avez John Wesley dit, il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. Bon Dieu, bye. La terre, mettez la terre sous la domination de l'homme. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu mettez la terre sous domination l'homme. Soit les dans Genèse, au bon, bon Dieu finit de créer, il dit, moi mettez là, c'est pour dominer. Mettez ça sac passé. L'homme a prié, puisque Bon Dieu baille la terre en tant que le fief de l'homme. <rire> la terre, c'est le fief de l'homme. Donc, l'homme a prié ou baille, bon Dieu, autorité pour agir sous terre. C'est quelqu'un qui fait comprendre ça me Ou baille, bon Dieu, autorité pour agir sous terre. Parce que bon Dieu bon la terre déjà comme fief ou pour dominer. Est-ce qu'on connait son dominateur nous, nous sommes des dominateurs Bon Dieu a placé nous pour nous dominer Et là on a prié ou est bon Dieu accès Et vous a à dit Que bon Dieu ne peut pas agir sur la terre Comme ça ne pas passer par l'homme Bon Dieu est illégal <rire> Bon Dieu on est illégal si ça ne agir sur terre sans pas passer par l'homme parce que l'homme dominait la terre. Ou pas quand on dominait nos cailles, et puis quand on a pour rentrer au point que le roi un formant d'hommes. Et ça fait me rejoindre John Wesley qui dit, il semble que Dieu agisse que lorsque nous prions. L'homme a prié, bon Dieu, a agi. Nous activez les actions de Dieu sur la terre. C'est les gars qui nous a C'est les qui nous le prier, ce n'est pas mettre mon mettre Dieu au courant. bon Dieu connaît déjà. La prière n'est pas une information à Dieu. Ce n'est pas informer mon informer Dieu. D'ailleurs, il est omniscient. Mais je vais activer. Les actions de Dieu sur la terre. Et pas qu'il y ait des hommes de Dieu qui dérivaient font un impact sans la prière. Il n'y a pas d'impact spirituel sans la prière. Avec la prière, nous arrivons à transformer Haïti, oui.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 Il y a un autre élément important pour marcher dans la consécration. Le jeûne. On nous dit le jeûne. Le jeûne. Il y a jeûne, il y a jeûne. Ok? Donc, les gens qui ont 19 ans, 20 ans, 25 ans, ce sont des, des jeunes. Mais ça n'a fait à le le jeûne. Bonjour. Où ouais, est-ce que qui veut marcher dans la consécration, il ne va pas jeûner, non Il ne va pas jeûner. Pour qui ça Parce que, il ne va pas, pas réveiller le panon, pas se dire bonjour. Bonjour Seigneur. Bye bye. Ou allez. Mais bien aimé dans le Seigneur, ou pas qu'à tout temps. Hein? Oh Seigneur, Jésus compte toute bagaille. Jeune en amont. Amen. Chaque jour, vous le constat? Non Oh Seigneur, merci pour journée. quoi fatigué. Amen. Joune en amont. Ou seulement passer ou dit Seigneur anti, salut. Ou fait bonjour anti, coucou. Et puis, c'est fi. fini. C'est fini. Est-ce que avez des choses là, bonjour, ça de temps le dire L'homme par exemple. M'a pas de temps pour me pas de temps pour m'a balazant, pas de temps pour Même si de la pour l'expliquer. Il n'y a pas expliquer temps pour l'expliquer. Il a de Mais l'homme Liban Mchese, Mchita, Liban Tidlor, Liban Tidlor, Gilban nous commençons à parler. Ah, depuis longtemps, depuis qu'il ne nous pas, comment il est, etc., ça régler, nous commençons à parler. Le ça, n'en parlait pas. la a dit, ah mon cher, on aime de tel barré pour m'expliquer. Tel barré pour Ça fait quelque temps. Qu'on a l'expliqué. C'est de même pour le chrétien. Le jeune, c'est un temps de mettre à pas Pour me seul avec Dieu Loin de la foule je me dis ça Loin de la foule Mais maintenant, il y a un à pas Bon Dieu, il y a un espace devant le de boule-pala Je ne vais pas seulement passer dire bonjour Mais je chita suis pas à dire Je suis En nous prend un texte pour moi, s'il vous plaît, mon cap écrit. De Corinthiens 11, verset 27. Dans ce texte, Paul nous parle de jeunes multipliés. De Corinthiens 11, 27. En nous prend acte 13, verset 2-3.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 à la nudité...